Je ne sais pas si c'est une censure euh, officielle ou officieuse, en tout cas ils ne montrent qu'une partie de, des manifestations, ils utilisent des mots euh, forts de sens, les casseurs, euh, les groupes extrémistes, les groupes intégristes qui en ce moment euh, sont des mots euh, qui touchent avec ce qui s'est passé en novembre, et ils utilisent la peur des gens pour... Euh, pour abaisser le mouvement en fait. Donc ils considèrent que euh, la personne lambda qui va être devant BFM, hein, j'en parle même pas, mais même au moins sur France 2, euh, va avoir peur, va se dire qu'il voilà, y a des casseurs en, en marge, vous j'adore ce mot, en marge de manifestation. Et, euh, et donc voilà, ça dégénère, les pauvres policiers qui nous ont protégés, euh, maintenant ils sont aussi obligés de se défendre, et euh, les médias retournent les trucs comme, comme ils veulent, et moi je, je ne supporte plus. La police quand tu les vois comme ça euh, en marge de manifestation ah non voilà <rires> Voilà, qu'est <rires> ce là voilà, je sais pas exactement apparemment ça charge yeah. <rires> Vous l'avez vu presque arriver la grenade. Ils ont chargé, c'était dans un climat super calme. Il y a des violences, c'est de votre faute. Là, il n'y a rien. Il ne se passe rien. Là, il ne se passe rien. Vous êtes juste en train de mettre la tension. Et c'est la même chose à chaque fois. Ça pète quand vous êtes là. Restez loin. Je pense qu'on ne fait que montrer l'après-violence, qui est une violence symbolique des CRS qui viennent se mettre côte à côte, comme vous les voyez là, près de la manif. Et à chaque fois, c'est la même chose. Quand ils, se mettent, quand ils se mettent en contact avec la manif, ça crée une tension et c'est à ce moment-là que ça pète parce qu'il y a toujours un, une personne prête à lancer une, quelque chose sur eux parce que c'est notre rue. C'est là où on est en train de s'exprimer, d'exprimer une colère. Et euh, s'ils se mettent à, à proximité, au contact, ça dégénère forcément un tout petit peu et comme dès que ça commence, ils gazent, après ça s'enflamme et euh, ils créent l'étincelle en étant en contact. Non, je pense qu'ils euh, montrent que l'information qui euh, qu leur tient à cœur, c'est-à-dire de ouais, montrer que, que c'est le bazar, que euh, ça peut être dangereux de venir en manif pour éviter que les manifs euh, s'amplifient et qu'il y ait plus de monde, alors qu'au final, si on reste derrière, il n'y a jamais de problème et que tout le monde pourrait venir sans aucun problème, et ils montent jamais de toute façon les débuts et les premières provocations qui fait que ça commence à, à prendre et à dégénérer. Et par ailleurs, je pense que c'est normal que ces médias-là euh, traitent les, le, la situation euh, de manifestation comme ça parce que c'est des médias qui sont dirigés et qui appartiennent à des actionnaires qui sont de fait euh, pour cette loi et euh, qui veulent qu'elle s'applique et, et qui veulent décrédibiliser le mouvement. D'ailleurs, elle avait bien évolué, un peu corbeau. Depuis le début du conflit, le traitement médiatique à de rares d'exception près est tout à fait faux, erroné. Euh, les médias se contentent de distiller les images qu'on veut bien les appeler à, à répercuter. Et euh, par ailleurs, euh, euh, les médias ne sont jamais sur les entreprises, sur les lieux où se, où se construit le, le mouvement. Ils se contentent de venir sur les manifestations, en général là où les policiers s'arrangent pour que les provocations s'instituent et pour que la manif ait du mal à s'achever. Et donc euh, je pense que les médias qui sont, on le sait bien, des possessions de, de groupes capitalistes, et euh, eh bien ils sont un peu à la solde de, de ces groupes capitalistes. Et, J'espère que vous apporterez une autre image de ce mouvement. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, avec la loi, avec la vie. Et Freedom is me. For whom the bell tolls. Freedom is living. It's born as we grow.